Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour, politique bien évidemment avec la campagne des élections législatives. Nous recevons des candidats tour à tour dans cette émission, cette fois notre invité est candidat dans la première circonscription, il s'agit de Monsieur Henri Angol. Bonsoir. Bonsoir Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation pour expliquer le sens de votre candidature avec votre suppléant Monsieur Ricardo Moulou, une candidature sous la bannière GPRG. Oui. Eh bien, GPRG, c'est une nouvelle partie politique qui est dirigée par Pierre Huneau. Et donc, comme moi, personnellement, j'étais déjà candidat en 2017 et j'allais encore me représenter à mon nom personnel. Et donc, il a fait appel à moi. Et donc, c'est pour ça que je me trouve aujourd'hui euh, sur euh, cette bagnole. Oui, candidat donc dans la première circonscription, euh, en dehors de l'appel du GPRG, qu'est-ce qui motivait déjà votre idée d'être candidat aux législatives Enfin, ce qui me motive vraiment, pour pouvoir euh, vous parler franchement, c'est qu'en 2017, j'étais candidat parce qu'il euh, faut savoir que j'ai installé mon, mon cabinet euh, d'assurance euh, à la rue Vatabre. J'ai investi à l'arrivée à table et je vois Pointe-à-Pitre meurt et j'ai dit « il faut que j'apporte mon concours de ce que je peux faire en assurance ce que je peux l'apporter au sein de, de, de ce mouvement ». Oui, voilà. donc je comprends effectivement le terrain qui vous pousse à, à aller sur la scène politique euh, pour représenter les intérêts des, des Guadeloupéens. Quels sont justement euh, les grands chantiers que vous, êtes, vous entendez défendre si vous êtes élu député Enfin, les, les, les grands chantiers que je, je, je, je, je compte défendre, euh, je peux vous dire franchement, aujourd'hui, vu aujourd euh, il y a beaucoup de problèmes au, au niveau de la Guadeloupe. Euh, on peut voir, les euh, problèmes sont son, son, son multiples, comme la délinquance, euh, problème de l'eau, le problème de Sargas, le problème de sécurité, il y a le problème économique, on peut dire aussi le problème de clé et le problème généralisé, même avec les autorités. Alors, la liste de ces problèmes, on les connaît, ce qu'on ne connaît pas, c'est la liste de vos propositions. Bon, la liste de vos propositions, c'est-à-dire que euh, je vais d'abord travailler sous le pouvoir de l'achat, mais en priorité, c'est la jeunesse. Parce que, dès que je suis arrivé à Pointe-à-Pitre, en 1998, ce n'est pas normal qu'on a une jeunesse comme ça, qui n'arrivent pas à s'en sortir, et je vois, euh, tout pendant tous euh, les, les, les moments que je suis après-habite, euh, même quand je fais mes courses, ou bien dans mon entreprise, je vois ces jeunes nations-là, ils sont délaissés à eux-mêmes. Oui. Alors, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce qu'on peut proposer, comment la loi peut intervenir pour venir en faveur de cette jeunesse Eh bien, c'est qu'il faut comprendre, au euh, un député est là pour faire des propositions de loi, et voter la loi. Mais moi, je dis que on doit aller beaucoup plus loin que ça. Donc, je fais comme proposition, si je suis député de la première circonscription, voire même si pour, les, pour toute la Guadeloupe, c'est qu'il faut faire des maisons de jeunes. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est des maisons de mission. C'est-à-dire que chaque commune doit avoir une maison de mission. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y aura une personne. En plus de la mission locale qui oui, existe déjà. Ça n'a rien à voir. Okay. En, en plus de la mission locale. C'est-à-dire qu'il faut, il faut travailler avec les maires. Les maires, parce que les maires connaissent un petit peu leur, leur territoire. Il faut travailler avec les maires en proposant ces, ces, ces, ces, maisons, ces, ces, ces missions, hein, maisons de mission. Et, et chaque maison de mission sera gérée directement par les élus et de la représentation civile. D'accord. Ouais. Pour apporter euh, des réponses à cette jeunesse euh, au niveau de, de la formation, j'imagine oui. De l'employabilité Oui, au niveau de la formation, mais je vais aller beaucoup plus loin que ça. Je veux aussi voir, c'est-à-dire que l'échec scolaire, dès que les enfants vont quitter l'école, par exemple, ils ne sont, ils sont plus à l'école, c'est à ce moment-là que nous allons prendre le relais. On va, ne on va pas prendre le relais avant. C'est-à-dire que nous allons travailler. Si les enfants, les, enfin les, les, les personnes euh, sortent de l'échec scolaire, nous allons prendre le relais. Automatiquement. C'est-à-dire une loi pour aider à financer le retour à, à la société, entre voilà. guillemets, de, de ces personnes. Voilà, c'est ça. Euh. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'ils ont fait l'école de la deuxième chance, mais ce n'est pas ça que moi je vais proposer. Je vais proposer euh, euh, des maisons de mission, comme je vous dis, qui sera peut-être généralisée sur toute la Guadeloupe, et, mais qui sera gérée par les mairies, pas la collectivité, les mairies. Oui. Les, les mairies. Et, et, et dans ces maisons de mission, euh, il y aura des élus et, et des personnes de la société civile qui va, qui va gérer Très bien. Et, et, et ils seront aussi en relation avec l'éducation nationale. cest dès que l'échec scolaire va, va, va, va s'apparaître, il faut automatiquement se relais en, en, en place. Très bien, on a compris un des de actes, c'est la, la jeunesse guadeloupéenne. La jeunesse. Il y a d'autres questions euh, qui intéressent euh, notre population, des questions de, de santé, des questions de pouvoir d'achat, des questions euh, également euh, de transition écologique. Là aussi, vous êtes force de proposition. Oui, euh, je dis au jour d'aujourd'hui, euh, Compte tenu de la situation actuelle en métropole, voire dans le monde, avec la guerre d'Ukraine, je pense que nous allons subir cette conséquence aussi en Guadeloupe. Donc c'est pourquoi que je dis aujourd'hui, il ne faut pas donner la majorité de députés à Emmanuel Macron. Pourquoi je dis ça Si Emmanuel Macron a la majorité de députés il faut savoir qu'il va pouvoir mener sa loi normalement sans, sans opposition. Donc c'est pourquoi je demande à la population de Guadeloupe de pouvoir élire des nouveaux députés qui n'ont rien à voir avec... qui ne sont pas macronistes, parce que moi, moi personnellement, je ne suis pas macroniste. Pour vous, les députés qui étaient actuellement élus ont été trop souvent à la botte de, du, du gouvernement, c'est ça Moi, je dis, sans, sans critiquer... Je ne peux pas comprendre comment on a eu quatre députés au, euh, au niveau de la Guadeloupe et pour qu'on puisse se trouver à cette situation. là Moi, je trouve ça inadmissible. Et je dis que euh, ces députés, euh, je ne les critique pas, mais je, je crois qu'ils ont failli de leur, leur tâche. Ils ont oui. failli. Il faut donc un renouvellement de, de, de, des parlementaires guadeloupéens. Oui, il faut un renouvellement. Oui, il faut un renouvellement. Alors, la question qu'on va vous poser, puisqu'on vous a entendu parler d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, est-ce que, si vous êtes élu député, ou est-ce que vous allez siéger Eh bien, question de siéger, vous pensez très bien que j'ai déjà réfléchi, et moi je vais siéger avec les non-inscrits. Oui. Et, euh, et je ne suis pas là non plus pour pouvoir faire des choses qui ont la loi, je vais me mettre avec les non-inscrits et de, de voir, est-ce qu'on peut créer euh, un groupe parce qu'il faut 15 députés pour créer un groupe, oui. et c'est à ce moment-là que je pourrais voir sous quelles propositions que je, peux, je peux leur proposer afin qu'on puisse travailler ensemble. Très ouais. bien, l'idée c'est d'aller chercher des forces pour faire passer des lois qui soient bénéfiques ça. à la Guadeloupe. Alors revenons sur la question par exemple du pouvoir d'achat, oui. euh, notamment euh, sur euh, ces prix en augmentation, comment on pourrait par la loi, euh, aider les ménages guadeloupéens à ne pas subir ces hausses de prix euh, qui existent aussi bien dans l'énergie que dans l'alimentaire ou, ou le textile, ou aujourd'hui encore on le voit dans les matériaux de construction, notamment pour les entreprises. Oui, euh, ce, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, euh, nous n'avons pas beaucoup de leviers pour qu'on puisse empêcher tout ce qu'on voit aujourd'hui. La seule possibilité que nous avons, c'est de mettre des députés euh, qui ne sont pas macronistes, et à ce moment-là, ces débuts là pourront agir auprès du gouvernement. D'abord, je vais je aussi vous dire, euh, voilà, si vous, si vous, si vous, si vous regardez mon, mon programme, vous allez voir euh, un blocage des prix sur au moins 120 produits de nécessité. Oui. Donc, et, et, sur ces 120 produits, euh, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut faire on, on ne peut pas demander aux commerçants qu'ils ont acheté leurs produits de, de, de, de pouvoir euh, vendre moins cher. Il faut, il faut faire un plan Marshall, un plan Marshall et de voir comment on peut faire. Mmh. Et pour, cela, pour faire cela, il faut que vous avez des députés euh, qui puissent avoir, euh, euh, pas, la, pas, la, pas la, les, les mélier avec le, le gouvernement qui est en place pour pouvoir mener ce combat-là. Vous regrettez, par exemple, des députés euh, qui auraient pu dire non au gouvernement quand il le fallait. Euh, C'est ça l'idée, être député pour savoir dire non quand il le faut euh, pour la Guadeloupe. Donc oui, vous avez très bien, très bien euh, vu euh, ce qu'il faut faire. Mais je, je vais aller beaucoup plus loin ce qu'il faut savoir, euh, si vous votez pour les, les députés euh, qui ne qui, qui, qui voient pas euh, l'avenir comme vous venez de le décrire, ça ne va pas aller. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, quand je vois euh, tout, tous les députés que, que, que Macron va avoir avec lui, Emmanuel Macron, ces députés-là, ils, ils ont déjà un, un, un, cahier, de, un cahier de charges. C'est-à-dire qu'ils ne pourront rien faire. C'est-à-dire qu'on vous donne un cahier de charges, vous ne devriez que voter ce que le gouvernement a décidé. Oui. Mais moi, personnellement, je suis député de la province circonscription, voire pour la Guadeloupe, je saurais m'opposer à ça. Très bien. Henri Angol, vous êtes candidat, on l'a dit, GPRG en début d'émission. Le GPRG qui va présenter d'autres candidatures sur les circonscriptions de, de Guadeloupe, c'est un parti qui a vocation à, à, à exister, à peser sur l'échiquier local Oui, c'est un parti qui a, qui a vocation à exister et à peser sur l'échiquier politique en Guadeloupe. Pourquoi je dis ça Parce que je vois en si peu de temps nous avons pu nous réunir et de présenter un candidat dans chaque circonscription, mmh. ce que, qui est inédit en Guadeloupe, que j'ai jamais vu. Mmh. Et en si peu de temps, j'ai vu ça se faire. J'ai dit franchement que c'est une belle chance pour la Guadeloupe d'avoir des personnes comme ça qui peuvent mener un projet pour qu'on puisse ferrer sur la Guadeloupe et gagner la Guadeloupe. Ben, écoutez, Henri Angol, on vous remercie. On rappelle que vous êtes candidat dans la première circonscription de Guadeloupe et il convient, comme la loi nous y oblige, à bien évidemment ben, nommer tous les candidats qui sont inscrits pour cette élection. Dans la première circonscription, nous avons Raphaël Cessé avec Daniel Diakok. nous avons Olivier Servin. Avec Sandra Manette, Henri Angol, donc vous même avec Ricardo Moulou, Alex Nabajot est candidat avec Huguette Sourou-Barbetin, Rudy Faro est candidat avec Marie-France Bahadour, Thierry Fabulas est candidat avec Solis Ballet, Dominique Biras candidat avec Liliane Passé Coutrin. Francillon Jacobi Coali, candidat avec Bélaire Dolores, Christian Civilise est candidat avec John Mill, Eric Jean-Philippe, candidat avec Robert Bertilli, Nadège Montoute est candidate avec Philippe Bavardet. et puis vous avez également Marie Smith qui est candidate avec M. Christian Alfonsine. Voilà donc pour ce numéro de QSD spécial législatif. Vous l'avez compris, d'autres candidats vont se succéder sur ce plateau. Mais d'ici là, on vous souhaite une excellente soirée.